Alors les petits conseils que je peux donner euh, et que je n'ai pas fait euh, pour les nouveaux stagiaires, c'est que sorti d'un module, euh, il est très important avec les autres élèves de rester en contact et puis de se faire des petites séances, de se, de se mélanger, de partager des séances euh, avec les outils euh, qu'on a, qu a appris durant le précédent stage et vice versa et, et, et remonter sur les autres stages. Donc euh, c'est hyper important parce qu'on n'apprend pas avec la tête. En kinésiologie, on apprend avec le corps.